j'ai un très gros problème j'ai tout le temps la dalle c'est dingue tout le temps c'est terrible terrible bonjour à toutes et à tous peut-on vivre sur mars oui bah c'est bon c'est lire ne commence pas merci la réponse est bien évidemment non actuellement on ne peut pas vivre sur mars on peut bien sûr essayer mais bon, pour cela faudrait-il déjà y aller. Commençons déjà par retourner sur la Lune, et après on verra. Hein. Et pourtant, l'être humain ambitionne de s'y rendre dans les années 2030. On y a déjà envoyé des robots, des rovers, alors ma foi, pourquoi pas Il faut toujours viser la Lune, car même en cas d'échec, on arrive toujours dans les étoiles. J'aime bien cette citation, même si là il faut remplacer la Lune par Mars. Et puis atterrir sur une étoile, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein. C'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris Ok, pardon. Mars, la planète rouge. Comparons-la à la Terre. Mars est donc une des quatre planètes telluriques du système solaire, et parmi ces quatre, c'est celle qui est la plus éloignée du Soleil. Avec un rayon moyen de 3390 km, elle est quasiment deux fois plus petite que la Terre. Et sa masse représente environ 11% de celle-ci. Elle possède deux lunes, appelées Phobos et Deimos. La distance entre Mars et le Soleil est d'en moyenne 1,52 unités astronomiques, soit en moyenne 228 millions de kilomètres. Mars se trouve en moyenne à 76 millions de kilomètres de la Terre. Un jour martien qu'on appelle un sol correspond à quasiment 24 heures et 40 minutes sur Terre. Donc une journée n'est finalement que 3% plus longue que sur Terre. Une année en revanche dure 668 sols, ce qui revient à à peu près 687 jours terriens. Soit un an, 10 mois et 20 jours, hein à peu près bien évidemment. Son atmosphère, quant à elle, est 100 fois moins dense que la Terre et elle est à 96% composée de dioxyde de carbone. Sa température moyenne en surface est de moins 63 degrés, avec une température maximale qui est en moyenne de 20 degrés et une minimale d'en moyenne moins 143 degrés. Pour finir, parlons de la gravité, qui pour nous est de 9,81 et sur Mars de 3,71. En gros, si vous pesez 100 kg sur Terre, vous en pesez 38 sur Mars. Voilà pour Mars Je vous mets l'image finale hein, en description, ça peut être sympa. Avant de répondre à la question qui fait office de titre à la vidéo, on va répondre à d'autres questions. Oui, encore des questions, je sais, c'est pénible, mais c'est comme ça. Hein. Je n'ai rien à foutre. Tout d'abord, pourquoi y aller Pourquoi envoyer une mission habitée sur Mars Eh bien déjà, parce qu'il est toujours mieux de voir les choses par soi-même qu'à travers la caméra d'un robot, on est d'accord. On pourrait directement prélever des échantillons pour les analyser, faire des tests sur un écosystème très différent... Faire des tests sur le corps humain, des tests physiques, des tests mentaux. Donc franchement, on trouvera de quoi faire, il n'y a pas de problème. Mars pourrait aussi peut-être nous donner des éléments de réponse sur l'apparition de la vie. Est-ce que la vie apparaît comme ça, ou est-ce que c'est vraiment un gros coup de chance Cela pourrait donc répondre à pas mal de questions. Ce sera donc aussi bien un défi technologique que médical, mais aussi psychologique. Surtout pour les mecs qui vont y aller. A-t-on le financement nécessaire pour y aller A-t-on la technologie nécessaire pour y aller On va en parler. Quels sont les gros points de la complexité d'une mission martienne Déjà, la durée de la mission, qui peut varier de 640 jours à 910 jours selon le positionnement de Mars par rapport à la Terre. Il y a aussi l'atterrissage et le décollage sur Mars, les télécommunications et la masse de matériel amené sur Mars qui nécessitera sûrement plusieurs lancements, ce qui finalement engendrera un certain coût, évidemment. Le coût d'une mission habitée vers Mars est estimé entre 10 et 20 milliards de dollars. J'aurais jamais assez en mettre mettant de côté le mois prochain, c'est sûr. Donc déjà, aller sur Mars financièrement, c'est déjà un gros défi. Imaginons qu'on ait le financement. Une autre question, peut-on y aller On y envoie déjà des modules, des sondes et des rovers. Bon, j'avoue, j'ai un petit faible pour les rovers parce qu'ils se déplacent. Il y a eu Spirit et Opportunity en 2004, Curiosity en 2012 et en 2020, il y aura Mars 2020. Oui, il n'a pas encore de nom au moment où je tourne la vidéo. Hein. Cela dit, le dernier objet envoyé est un gros sismographe, on va dire, qui s'appelle InSight, et j'avoue qu'il est extrêmement balèze lui aussi. Ah ben ça c'est sûr, c'est pas le grippe que t'achètes à grande surface. Hein. Bon, bien évidemment, envoyer des humains sur Mars, c'est quand même autre chose. Hein. Commençons par le voyage. On estime que pour une mission habitée vers Mars, dans la configuration la plus favorable au niveau de la distance entre nos deux planètes, il faudra au minimum 258 jours pour y aller. Hein. Juste pour y aller. Soit quasiment 9 mois, voire 6 mois en étant optimiste sur nos avancées technologiques. Pour aller sur Mars, nous pourrions utiliser des, des vaisseaux, des fusées classiques si je puis dire, avec un moteur chimique, comme euh, utilise déjà la NASA ou SpaceX. Ou bien utiliser un moteur plasma, qui est déjà utilisé pour les sondes par exemple. Avec un petit réacteur nucléaire couplé à un moteur plasma, on pourrait aller sur Mars en 39 jours. Oui bon, ils sont très optimistes. Mais il y a quand même des ingénieurs qui bossent déjà dessus. Hein. Après, pourquoi pas Décollage au moteur chimique et on continue l'avance avec le moteur placement. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est une idée. C'est une idée. Après, franchement, ce serait super parce que moins on met de temps pour y aller, plus on est gagnant hein, sur tout le reste. Oui, parce que derrière, pour le voyage, il y a la gestion du carburant, de la nourriture, manger des déchets, etc. etc. Et puis, moins de temps les voyageurs sont exposés aux radiations, mieux c'est pour eux. Et ça aussi, les radiations, c'est un sacré problème. Aussi bien pendant le voyage que sur Mars. Radiation, rayons cosmiques, vent solaire, comment revenir avec une belle tumeur ou un super cancer D'ailleurs, la rencontre entre ces particules et notre atmosphère, ça fait des aurores. Imaginez ce que ça ferait sur votre gueule. Actuellement, l'agence spatiale italienne et d'autres agences travaillent sur un bouclier cosmique, avec comme idée de créer un champ magnétique autour du vaisseau, un peu comme sur la Terre. Alors, c'est simple dit comme ça, mais technologiquement, c'est autre chose. Continuons notre épopée martienne. À la fin de ce voyage allez il va falloir... Atterrir Et atterrir sur Mars, c'est compliqué. Une mission envoyée sur trois est un échec à cause de l'atterrissage. Hmm, ça a l'air chiant, oui. Sur Mars, il y a très peu d'atmosphère. Il est 170 fois moins dense que sur Terre. Et nous, on est censé s'approcher de Mars à une vitesse d'environ 6 km par seconde. Alors freiner pour atterrir avec des parachutes et des retrofusées, on y arrive pour des objets d'une tonne, mais 30 tonnes, c'est autre chose. Et ça, clairement, on ne sait pas encore faire. Maintenant, imaginons encore que tout se soit bien passé, le voyage et l'atterrissage. Qu'on arrive, on est content, on va sortir l'apéro, on va s'installer sur Mars. Quels sont alors les premiers problèmes apparents On peut déjà commencer par les radiations. Oui, l'atmosphère est plus faible, donc la protection est aussi plus faible contre les radiations, les UV et le rayonnement cosmique. Sur Mars, on reçoit en 3 jours la dose de radiation qu'on reçoit en 1 an sur Terre. Oui, c'est assez énorme et aussi du coup assez dangereux. Première idée, s'enterrer. Vivre sous terre, ma foi, c'est une solution. Sauf que vivre sous terre sur Mars sans connaître le sous-sol martien, ça présente quand même quelques risques. Et en plus, c'est pas très cool. À part si vous êtes des tops, bien sûr. Alors comme on ne veut pas aller sous terre, on s'est dit, on va faire des cabanes et on va foutre de la terre par-dessus. Voilà. Alors oui, c'est pas bête. C'est vrai que les roches martiennes, c'est assez efficace pour stopper les radiations. Mais il y a mieux. Il y a des mecs qui réfléchissent sur terre... Et eux, ils ont eu l'idée de recouvrir les cabanes de glace d'eau. Nos voyageurs seraient donc cachés dans des glaçons. Et en plus, c'est pratique, surtout quand c'est l'heure de l'apéro. Mais ça va pas fondre sur Mars T'as rien écouté, toi. Il fait en moyenne moins 63 degrés sur Mars, Billy. Ça va pas fondre. De plus de la glace sur Mars, il y en a. Il y en a bien sûr en majorité au pôle de la planète, mais aussi à quelques endroits sous la surface martienne. Et bien évidemment, on a prévu d'atterrir pas loin d'un glacier. Bon, il est sous la poussière, mais il est là. Bon, ok, jusque-là, c'est pas mal, on commence à avoir de l'eau et des abris. C'est cool. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça dont on a besoin. On a besoin de respirer, de se nourrir, et on a besoin d'électricité. Et oui, même sur Mars, sans énergie, on n'irait pas loin. Et commençons d'ailleurs par l'énergie. Alors, bien évidemment, on pense tout de suite aux panneaux solaires. En effet, c'est une bonne idée. Sauf que sur Mars, il y a régulièrement des tempêtes de poussière. Comme celle-là. Celle-là, elle est costaude et recouvre toute la planète. Hein. Alors oui, c'est une belle celle-là, c'est une très belle. Et pour compenser ce problème de panneaux solaires qui serait hors d'usage, on va aussi amener un générateur à fission nucléaire. En gros, c'est une mini centrale nucléaire. Très bien, on a l'énergie. Maintenant, il nous faut manger et respirer. Mmh. Manger, ouais. L'hydroponie. Qu'est-ce que l'hydroponie Alors non, ce n'est pas un dérivé de l'aquaponie et ce n'est pas non plus une maladie quelconque, c'est juste une façon de cultiver les plantes. De toute façon, le temps n'est pas idéal pour faire un barbecue. Non, là, ce sera plutôt salade, riz, blé et pommes de terre. Et il faut savoir que le sol martien est composé de métaux lourds. Du coup, c'est pas terrible quand on veut cultiver quelque chose. D'ailleurs, c'est l'oxyde de fer présent dans la poussière qui donne cette couleur rouge orangée à la surface de Mars. L'hydroponie, ça consiste à faire pousser des plantes directement dans un liquide riche en minéraux et en nutriments, qu'on peut trouver par exemple dans nos déchets organiques. Belle façon de recycler. Bah. Ils n'auront pas de protéines Si, il y a des algues qui peuvent en fournir. Hein, des algues bleues. Voilà. Pour amener de la lumière aux plantes, parce que je vous rappelle qu'on est enfermé dans un glaçon quand même, on va utiliser de l'éclairage par la fibre optique. Il est calculé que pour une mission de 1000 jours avec 6 personnes, il faut 1000 carrés de culture. Alors oui, ça fait grand, mais apparemment ça se fait, c'est pas moi qui le dis. Hein. Enfin, je le dis, mais je l'ai lu. Voilà s'en fout. Bien sûr, le plus malin, ce sera de faire installer les structures par des robots et des rovers avant qu'on arrive. Bon, c'est bien beau de manger, mais si on respire pas, on meurt, hein donc on ne pourra pas bouffer. Et avec nos serres, on va faire du 2 en un. On va en gros recycler le CO2 produit dans nos serres, c'est un recyclage naturel comme sur Terre. Et en plus de ça, on sait aussi créer de l'oxygène par électrolyse. En faisant passer un courant électrique dans de l'eau, on peut créer de l'oxygène et de l'hydrogène. L'oxygène, on s'en sert pour respirer. Et l'hydrogène, il peut nous servir comme carburant pour le retour. Et ouais. En gros, avec nos serres, on crée un écosystème artificiel. Bon, après, si on veut sortir de nos serres pour se promener, il va nous falloir de nouvelles combis. Et ça, d'ailleurs, même pour sur la Lune, beaucoup d'agents s'y travaillent. Combinaisons plus légères, plus résistantes, moins encombrantes. Bref, ça bosse. D'ailleurs, la présence de robots, comme Robonote par exemple, sera aussi extrêmement utile. Ne serait-ce par exemple que pour le travail mécanique on laisserait les machines s'en occuper, comme ça les humains pourraient se concentrer sur la recherche. La collaboration avec des robots sera donc importante. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est fini. Mais non. Parce que là, on a parlé que des problèmes techniques et technologiques. Mais il y a un autre problème. Et ce problème, c'est nous. Et oui. Problème médical et psychologique. Commençons par le médical. Je vous rappelle que nous avons en permanence au moins 6 personnes qui tourne autour de la terre 50% du travail de recherche qui est effectué dans l'ISS c'est pour régler les problèmes de voyage lointains on connaît la physiologie d'une personne qui passe six mois dans l'espace mais plus on ne sait pas trop je vous rappelle que l'être humain nous nous sommes façonnés par la gravité terrestre on est vraiment fait pour être ici à boire des canons et à bouffer du saucisson parlant de gravité que ce soit dans l'ISS ou dans un autre vaisseau notre corps sera soumis à une microgravité, ce qui a des répercussions directes sur notre corps. Il y a des muscles qui servent moins, le sang remonte dans le haut du corps. Bref, il faut une activité physique intense. Alors oui, si vous voulez aller sur Mars, il vaut mieux aimer le sport. Hein. Au retour de leur voyage dans l'ISS, on a remarqué que les astronautes avaient des artères qui avaient vieilli de 30 ans. Cela dit, au retour sur Terre, le corps humain récupère et se répare rapidement. on va dire. En revanche, pour un voyage de plus de 6 mois, on ne sait pas si c'est réversible. Et il n'y a qu'une seule personne, un Russe, nommé Gennady Palalka, qui a passé plus de deux ans dans l'ISS. Et encore en cinq missions. Et actuellement, il a 61 ans et il va très bien. Donc voilà, on peut dire que le corps s'en remet. Le seul moyen, ce serait de recréer une gravité artificielle, donc à bord du vaisseau. Ce qu'il faudrait au final, ce serait une mini centrifugeuse. À Moscou, les chercheurs de l'Institut Spatial des Problèmes Biomédicaux font actuellement des prototypes de mini centrifugeuses qui pourrait rentrer dans un vaisseau. Il y a bien sûr aussi d'autres agents spatiales qui travaillent dessus, donc je pense qu'on va trouver un truc au final. À raison d'une heure de centrifugeuse par jour, deux fois dans la semaine, apparemment ça devrait suffire pour laisser le corps à peu près en bon état. En continuant à faire du sport quand même, bien sûr. L'arrivée sur Mars va aussi constituer un petit problème physique. Je vous rappelle que les mecs sont depuis 6-9 mois dans le vaisseau en microgravité, et sur Mars, il y a quand même un minimum de gravité, même si elle est plus faible que sur la Terre. Donc il va falloir un temps de réadaptation. Donc voilà, pour ceux qui voulaient aller sur Mars, j'espère que vous êtes sportifs. Et non, le lever de coude ne compte pas. On a aussi parlé tout à l'heure des radiations sur Mars et pendant le voyage. Les personnes voyageant à bord de l'ISS reçoivent 60% de radiation en plus qu'une personne sur Terre proche de la mer.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 Imaginez-vous pendant 6 mois dans une cage de métal où à la moindre erreur, à la moindre petite connerie, vous pourriez décéder plus tôt que prévu. Ça fout déjà un petit stress. Et pendant ces 6 mois, vous allez voir tout le temps les mêmes personnes tous les jours. Comment vous dire que ça a intérêt à bien se passer Et encore, ça c'est que 6 mois dans l'ISS. Alors imaginez pour un voyage que personne n'a jamais fait, qui va durer 6 mois aller. Un mois sur place et 15 mois retour. Il va falloir faire une sacrée sélection au niveau de la compatibilité psychologique. Parce que la moindre embrouille, ça peut foutre un bordel. Et une mission comme ça, vaut mieux pas. Le relationnel, c'est bien sûr important, mais la difficulté, elle va être aussi individuelle. Ça va être très dur individuellement. Ceux qui allaient sur la Lune, ils avaient quand même encore un visu sur la Terre. Là, à un moment, la Terre, ce sera juste un petit point blanc. Et autour, ce sera que des points blancs. Le vide total. Ça aura beau être magnifique, je pense que ça peut rendre fou. En Russie, ils ont un centre d'entraînement appelé Mars 500, où ils testent et ils ont testé sur 6 hommes les effets avec une durée réelle d'une mission sur Mars. Les effets psychologiques. Bon, ils sont sur Terre, mais ils sont restés enfermés ensemble pendant toute la durée d'une mission. Dans un truc qui ressemble voilà, à peu près à un vaisseau. Mais bon, quand tu sais qu'il y a quand même quelqu'un pour te sauver quand tu appuies sur le bouton rouge, c'est pas la même chose. Il y aura en revanche peut-être quelque chose qui fera du bien psychologiquement aux voyageurs, c'est le fait de cultiver leurs propres plantes et de pouvoir les manger. Un peu de verdure, des aliments frais, c'est un petit morceau de chez nous, hein, mais dans une hostilité permanente. Malgré tout ça, on reste quand même dans une grosse inconnue psychologique. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Pour ceux qui comptaient donc coloniser Mars à court terme, calmez-vous un peu, hein, calmez-vous. Déjà, allons sur la Lune et après on ira sur Mars, et on verra bien. Il n'y a pas de doute sur le fait, je pense, qu'on va faire de gros progrès technologiques, on arrivera à aller sur Mars, ce que je dis dans cette vidéo sera peut-être même dépassé d'ici quelques mois, hein, je ne sais pas, mais bon, on verra bien. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus tout le monde, ciao Oh, oh non j'ai oublié un truc, j'ai eu une petite idée il n'y a pas longtemps, j'ai vu un jeu vidéo qui s'appelle Surviving Mars, qui est en gros un jeu de gestion et de colonisation de Mars, je voulais vous impliquer en utilisant des sondages, en gros je ferai un peu ce que vous me dites. Voilà, et on verrait si on arrive à coloniser Mars. Voilà, c'est une idée que j'avais à la tête. Si ça vous intéresse, répondez au petit sondage qui s'affiche là. Oui, c'est là. Alors bien sûr, le jeu, c'est du fictif. Ils utilisent des technologies qu'on pourrait peut-être utiliser si on faisait des gros, gros, gros progrès technologiques rapidement. Mais bon, ça peut être sympa, donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Sur ce, n'oubliez pas de partager, liker, commenter. Vous connaissez. A plus tout le monde. Ciao